Bonjour à toi chers spectateurs, fans de jeux vidéo qui attendaient depuis maintenant, si je ne me plante pas, plus de 15 ans l'adaptation donc des aventures de Nathan Drake au cinéma. Et parlons donc de Uncharted, ou Uncharted, ça dépend. Uncharted. Uncharted Uncharted en français. Uncharted. Uncharted. Uncharted. Uncharted. Euh, réalisé par Ruben Fleischer euh, et l'histoire elle est très simple lorsqu'ils étaient dans un orphelinat avec son frère Nathan Drake et donc Sam son frère ont été séparés Sam étant recherché et a donc décidé de s'enfuir plusieurs années plus tard précisément 15 ans euh, Nathan Drake se voit approché par un certain Victor Sullivan qui lui propose de partir à l'aventure vers une quête qui va lui rappeler son enfance mais surtout en lui disant que potentiellement il va retrouver son frère au bout de cette quête ce qui suffit visiblement à convaincre Nathan Drake de partir faire le tour du monde. Ouais, ça va. Ouais. Je, je, ouais, ouais, Oui, bon, ça, ça passe comme résumé. Pour en parler avec moi, ben mon fan de jeux vidéo et mon grand adepte de la saga voilà. Uncharted, j'espère, mon cher Nico, comment vas-tu Bah Très bien, et toi Bah écoute, euh, ouais, j'ai relu quand même le, le procédé de création de ce film, c'est un... Vous m'excuserez du thème, mais c'est un bordel 15 ans de gestation de projet, 6 fois un changement de réalisateur, des acteurs partant dans tous les sens, allant de Nathan Phelan jusqu'à Mark Wahlberg qui a été pendant un temps visiblement considéré pour être Nathan Drake, jusqu'à débarquer aujourd'hui avec ce film qui est fini de tourner depuis plus de 2 ans. Euh, qui sort un peu de nulle part parce qu'il faut avouer qu'on euh, s'attendait forcément pour les fans d'Uncharted ou pour ceux simplement qui ont déjà joué aux jeux vidéo à une adaptation assez littérale du jeu avec un Nathan Drake plutôt âgé. On se retrouve avec ce Nathan Drake, euh... bah, pardon mais, euh, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont défini en couche culotte mais c'est... Pas déconnant en mmh. soi. Sonathan Drake très jeune, qui part donc en aventure avec un Victor Sullivan, donc, qui fait vraiment, là pour le coup, figure de mentor. Euh, pour un film qui voilà est passé par plein de stades, euh, a eu beaucoup de reshoots a eu beaucoup de moments d'hésitation, a eu un Tom Holland qui a quand même pendant un temps failli plomber le, le, la promotion du film en disant que c'était le pire projet sur lequel il avait tourné, se disant parce que c'était trop physique. Enfin bref, ce film et est un bazar qui représente à merveille le Hollywood dans lequel on est actuellement. Mmh. Contexte placé, mon cher Nico, qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation du jeu de Naughty Dog Eh bien, j'ai l'impression d'avoir euh, fait un épisode d'une chartelle sur PlayStation, sauf qu'il y avait que les cinématiques, et les QTE, il y avait quelqu'un qui appuyait à ma place en fait. C'est un petit peu le, le truc, le, le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire qu'il y avait, effectivement, si on devait prendre l'histoire dans son ensemble, il bah, n'y a rien de ouf en fait hein. c'est juste euh, l'histoire de mec il, il cherche un trésor il le trouve il le perd générique tu vois ça alors non par contre bah, générique, la générique c'est la musique de c'est la musique du jeu qui est, qui est incroyable et du coup qui était euh, alors je sais plus comment il s'appelle Ramin ouais, hein, exactement. Voilà, qui, je sais plus si ça se prononce comme ça mais qui avait voilà qui, qui commence à bien se faire remarquer quand même dans le milieu de la musique de film donc ça, la musique était plaisante pour le coup, effectivement, mais c'est vrai que l'histoire, bon, euh, c'était un, un peu téléphoné, quoi. C'est-à-dire qu'on allait d'étape en étape, il y avait, bah, comme dans un jeu, en fait, il y, y a un niveau, en fait, il rentre dans le truc, il y a une énigme. Alors, euh, alors une fois sur deux, euh, Tom Holland a trouvé à regarder la soluce sur Internet parce qu'il sait exactement qu'il faut aller ici, qu'il faut faire rentre, prendre le machin, que ça rentre exactement dans ce truc-là. Bon, une fois, ils se trompent, mais c'était pour faire genre, tu vois, ils savent pas tout non plus, quoi, mais voilà, ils, en gros, ils ont la soluce. Et ils avancent comme ça, linéaire, ça n'a pas trop de sens. quoi. C'est pas comme Indiana Jones, tu vois, où là, ils vont vraiment découvrir des trucs de malade. Là, c'est genre, il y a une plaque d'égout, il y a... Oh, comme par hasard, il y avait ça depuis toutes ces années, je ne savais pas Oh, c'est marrant que personne n'a fouillé ici, alors tout le monde a construit des buildings autour, il n'y a pas de problème. Mais dis donc, mon cher Nico, ne mettrais-tu pas en avant le gros problème qu'ont la quasi-totalité des adaptations de jeux vidéo au cinéma <rire> Non, que... pas forcément. Là, c'est plutôt un. Voilà, tenter de faire un film. Euh, parce qu'effectivement, on attendrait qu'on pense. Euh, bah, un peu comme Tomb Raider, d'ailleurs, on pense à Indiana Jones. Un truc d'aventure, ils sont dans des temples et tout, dans des vieux machins, il y a des pièges, ils se font tirer des flèches dessus, il y a, y a une pierre qui roule, qui. Enfin. Voilà, des, des, trucs, des trucs bien, quoi. Là, c'est, non, euh, je sais pas, il y a un moment, il y a, bon, a peut-être une petite fléchette qui est tirée de temps en temps. Il n'y a, y a, y a, a pas trop ce côté-là, il n'y a pas le côté non plus vraiment recherche, énigme, tout ça, ils sont... Quand, a, quand on les voit vraiment galérer en train de faire des on dit, mais vas-y, sors-le ton putain de briquet. On t'a vu ça depuis le début du film, que t'avais un briquet avec, de, avec le jus de citron, là, sur la, la carte postale. Tout le monde connaît ça, tout le monde a fait ça quand on était gosse euh, et, et forcément, c'est ce qui se passe. bon je spoil le film, mais bon, de toute façon... Il euh, n'y a pas vraiment de spoil parce que finalement, dès qu'il se passe quelque chose, on sait pertinemment ce qui va se passer dans les 5 minutes qui suivent. On sait que machin va trahir machin, et ainsi de suite, et que ça va... Ça... En gros, c être le, le pitch avec ça va être ça, ils se trahissent tous euh, au bout d'un moment et... Bah, c'était déjà ce qu'il y avait un petit peu dans les jeux vidéo, mais on va dire qu'entre guillemets, dans les jeux vidéo, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait un peu de suspense autour de ça. Alors là, bah, dès, il... quasiment dès le début, on nous place en okay. prémisse que Victor Sullivan a tendance à trahir tout le monde, que Chloé a tendance à trahir tout le monde, que Joe a tendance à trahir tout le monde, enfin... du dans le jeu, tu as l'interactivité aussi, il y a exactement a pas dans le film, du coup, parce que c'est vrai que du coup, le film a été, je pense, euh, créé comme le jeu dans le sens, dans le parti cinématique et c'est vrai que dans un jeu ça passe parce qu'effectivement il y a des scènes, on est... à un moment il y, a un... il y a une table de fusillade on va sortir les flingues, tout le monde va se tirer dessus, tac tac tac tac, c'est marrant tu vois après il un... faut que tu trouves une énigme pour débrouiller un truc après il faut que tu euh... t'escalades pour découvrir autre chose après le jeu, les jeux de Chartered sont très linéaires aussi mais voilà tu, tu passes à un bon moment quand même il y a dans le fait qu'on a la manette dans les mains il y a le fait qu'on a la manette dans les mains, que le, le jeu est super bien réalisé mais le... du coup ils ont voulu transposer ça dans le film c'est un petit peu comme si vous preniez un film à une Uncharted 3 par exemple, et vous mettez que toutes, toutes les cutscenes à la suite en fait, sans forcément les trucs qui y a au milieu, et c'est ça en fait du coup qui faisait bizarre. Tu as mis le doigt sur tout ce qui ne va pas dans ce film. Euh, si on devait juste mettre en avant le fait que le film fonctionne, c'est que ça reste un divertissement qui est mmh. de bonne facture. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de ce que Ruben Fletcher, en tant que réalisateur, a fait dernièrement. On revient vraiment sur un cinéma qui est beaucoup plus fun et beaucoup plus divertissant, comme il a pu le faire au début avec Bienvenue à Zombieland ou avec Gangster Squad. Donc là-dessus, on sent qu'il s'éclate un peu plus. Mais derrière, comme l'a si bien dit Nico, on est vraiment devant l'exemple type du film qui prend un jeu vidéo <coughs> et qui ne réfléchit pas à ce qu'il pourrait porter en tant qu'œuvre cinématographique. Mmh. On n'est pas sûr... Bon, je prends un exemple tout bête, mais c'est l'exemple que j'aime bien citer lorsque je pense à une bonne adaptation d'un jeu vidéo qui comprend un petit peu la base du jeu sans réussir forcément à s'émanciper de son carcan principal, c'est l'adaptation qu'avait fait Christophe Gantz de The Silent Hill. Silent Hill c'était un jeu d'ambiance, donc Christophe Gantz a voulu vraiment baser son film sur une ambiance. Ce qui fait que même si on a les archétypes de jeux vidéo qui traînent quand même derrière, notamment dans le fait que le personnage trouve un item qui lui permet d'aller à un endroit, de faire telle rencontre, de machin, on se laisse porter par l'ambiance. Donc ça suffit quand même à porter le film. Et là le problème c'est que si on devait se limiter à l'ambiance, ben on est dans un patchwork de tout ce qui a déjà été fait dans le genre. Comme tu le disais, on est dans un patchwork où on voit le Tomb Raider, on voit l'Indiana Jones, et... et on se dit pas qu'il y a une identité un petit peu propre qui ressort. Mmh. Et c'est un peu problématique. On pourrait se dire que ça pourrait ressortir dans les dialogues, mais même les dialogues sont tellement démonstratifs de ce que les personnages se doivent de ressentir les uns par rapport aux autres, que du coup on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment utiles ces dialogues eh ben, toi, pas vraiment. Bah, des fois, oui, mais bon. Euh... Les trois quarts du temps, ils sont vraiment explicatifs. Moi, c'est ça qui m'a dérangé c'est que les trois quarts du temps, ils servent à dire machin va trahir machin parce que machin a tel rapport avec machin. Genre, le Chloé, quand elle met le gros reveal en milieu de film autour de Sullivan et autour de Sam, à ce moment-là, tu sais que c'est hyper démonstratif et tu te dis ça n'a pas vraiment de sens en mais plus. Mais c'est surtout qu'on sait exactement ce qu'elle va lui dire. Quoi. Mmh. On sait que ah, il est mort, gagne, on se fait. Et puis. Euh... Voilà, on sait, que, on sait que ça allait être ça, qu'elle allait péter un câble, et qu'après elle allait lui... Attends, elle vient de braquer un flingue sur lui. Elle le baisse, qu'est-ce qu'elle va faire Oui, voilà. Mais sauf qu'on sait... Qu'est-ce qu'elle qu va faire Réponse ce A, ce elle, elle, elle la somme. <rire> réponse B, la somme, réponse C, la somme. Voilà, on sait déjà. C'est la ça. réponse D, elle somme, Voilà. Ouais. On s'est encore spoilé, mais bon, vous, vous en serez douté. Je aussi. pense que, honnêtement, les gens vont pas être frustrés qu'on on vienne leur spoiler parce que c'est si prévisible... Et déjà, ça... franchement, on sait... Moi, je trouve que déjà que le... j'étais sur un, un live Twitch, il y a eu de la pub, et la pub c'était la bande-annonce Uncharted. Et la bande-annonce monte déjà Et la, la, la bande-annonce spoil tout le truc quoi. Ouais. C'est dommage. Franch... Parce que franchement, les trucs qui étaient un peu fun justement, comme tu dis, qui étaient un peu spectaculaires en termes d'effets spéciaux de... Ils les ont pas gardés sous le coude, ils, ils ont tout mis dans la bande-annonce. Ils, ont... ils ont été dans la bande-annonce, voilà, donc tous les machins qui auraient pu un peu nous surprendre, euh... parce qu'effectivement, bon... Bon, tout à l'heure je disais, euh, effectivement, ouais, ils trouvent des trucs de fou archéologiques sous la ville, tout ça, mais... C'est aussi le but du film. En fait, il y a, il y a des trucs complètement euh, débiles, et, irréalistes, quoi qu'il se passe. Mmh. Mais c'est ça qui est, qu est marrant. C'est voilà, il y a un petit côté un peu Avengers comme ça. Euh... On, voilà, c'est pour ça que ce film est intéressant. Finalement, c'est ce côté-là, divertissant, où ça part C'est bah, complètement. C'est complètement abusé. <rire> il faut des trucs complètement abusé. C'est ça qui est marrant. Mais c'est vrai qu'on s'est fait, un, on s'est fait spoil dans la bande annonce, et j'ai trouvé ça dommage. Je suis d'accord avec toi. Euh, en termes d'écriture. Euh, alors, c'est très particulier parce que donc, le film, à la base, il y a un premier scénario qui est donc écrit par Ralph Jenkins, euh, par John Ainley Rosenberg et par Mark Day Walker qui a ensuite été réécrit par le même Ralph euh, Jenkins avec l'aide de Art McComb et Matt Holloway qui sont notamment connus comme euh, ayant pour dernier fait d'armes Transformer 5. Parce que contexte... que en fait, tu l'as très bien résumé en disant qu'on est sur un divertissement débile. Et le problème, c'est que l'écriture, c'est pas le fort de ce genre de divertissement. C'est peut-être même le plus gros point faible, sans déconner. Parce qu'on est typiquement devant le film où on passe son temps à se dire que c'est pas cohérent. Que les personnages sont en train de faire n'importe quoi, qu'ils font des trucs qui sont pas très logiques, mais que pour autant ils avancent, et tu l'as très bien évoqué, on a aussi ce fait que Nathan Drake est un gros cheater qui passe son temps à avoir le manuel à côté et à se dire « Hum, sinon le manuel il dit ça. Si je vais sur internet et que je regarde ça, peut-être que je vais trouver les indices. » Et en fait, c'est ça le problème, c'est que du coup, Nathan Drake ne passe jamais pour un personnage qui est extrêmement érudit, plein de connaissances et capable justement de discerner tout ce qui va potentiellement l'amener vers quelque chose. C'est genre, il sait constamment tout. Mmh. Et en termes de construction et de caractère design, je trouve que ça n'est pas intéressant. Même c'est complètement incohérent parce qu'à un moment, il y a un passage, ils sont en train de lui montrer un. Ils sont dans un avion, ils découvrent un, une carte, donc il y a un indice du coup. Il dit bah, Je sais pas, je comprends pas le truc, il euh, y a un arbre, MDR. Euh, et, tu, et après, il regarde euh, par le hublot de l'avion, il y a une forêt, tu vois. Ouais. Et après, genre 5 minutes après, il est dit Mais non, en fait, l'arbre, c'est l'emblème le, de cette église qui s'appelle machin. En fait, il te sort une page Wikipédia, en fait, on a l'impression que le mec, il allait. Euh, Tatatat, euh, Wikipédia. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est là en fait. Ah, mais c'est clairement, ouais, ouais. clairement ça. C'est clairement ça, c'est abusif. Hein. Euh, non, mais clairement, c'est ça le gros problème c'est que ce personnage, du coup, n'a pas le charisme que l'on devrait attendre de sa part. Et donc, du coup, en tant que spectateur, c'est très frustrant parce que c'est compliqué, du coup, de s'attacher à lui, je trouve. Parce que tout ce qu'il va faire est tellement sorti de nulle part qu'en tant que spectateur, c'est très frustrant, je trouve, en un sens. Parce que. Au-delà de l'attache qu'on pourra avoir à ce genre de personnage, on est. Enfin, on reste juste perplexe en fait devant tout ce qui se passe. En fait, c'est terriblement frustrant comme film parce que tu sens qu'il pourrait y avoir un super potentiel, mais que les auteurs ne se sont jamais dit qu'il fallait l'exploiter ils se sont simplement dit. Mettons un personnage qui sait tout et on verra bien ouais. ce que ça donne. Puis je trouve que même Tom Holland, il n'est pas adapté vraiment du tout à ce personnage. Quoi. Ah bah ça, on en parlera <rire> quand sûr. on arrivera sur le côté ouais, casting, ouais. mais c'est clair et voilà, hein. c'est Et donc ça casse encore plus quoi. Il bah, y a le côté. En fait, il aurait pu y avoir une bonne idée si. Euh, moi personnellement, je pense que le film ici présent aurait dû avoir comme personnage central Victor Sullivan. Et je pense qu'avec Victor Sullivan, on aurait peut-être eu un côté très charismatique autour du personnage qui aurait fait qu'ensuite il aurait pu passer le flambeau à Nathan Drake. Or là, le problème, c'est qu'on veut baser un scénario de film, de blockbuster, sur un mec qui passe son temps à être, euh, entre guillemets, le bon mec au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir, mais il n'est pas au bon endroit au bon moment. Mmh. Et donc, du coup, bah c'est... Je sais pas, c'est juste bizarre. Et puis au-delà de ça, comme tu l'évoquais très bien au début, il y a cette sensation que tout du long du film, on peut tout prévoir à l'avance. On peut tout imaginer, on peut tout comprendre autour des personnages, autour de leur avancée, autour des retournements de situation, autour de qui va trahir qui, ce qui est le plus gros problème de ce scénario, c'est que tout le monde se trahit tout le temps. Oui, c'est ça, oui. C'est euh, limite le cours alternatif, tu vois, tu... Euh... Tu dis, bon là c'est pas grave, euh, le trade tra tu sais que de, de, dans, dans, dans deux plans après ce sera l'inverse, puis ça va changer après, et bon. Euh, ok, en, en gros ils se font pas confiance, et voilà. C'est un petit peu le seul truc qui peut faire un peu élément de surprise, et encore, c'est même. Ça reste prévisible encore, et encore. En fait, la fréquence, le seul truc qu'on arrive à prévoir après, c'est la fréquence à laquelle ils se trahissent, en fait. C'est ça, <rire> c'est ça. Et, et le problème, c'est que, comme tu dis, ça pourrait être très intéressant. Si c'était exploité correctement, comme dans les jeux vidéo d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est juste exploité comme un espèce de de basculement entre chaque acte, c'est-à-dire que mmh. chaque fin d'acte est noté par la bascule d'un personnage qui va passer d'un camp ou un autre. En fait, c'est ça, c'est comme une map PVP, tu sais, à, la, à, la, à Counter-Strike, par exemple, quand tu, tu commences la partie, tu es dans, dans l'équipe terroriste, soit counter-terroriste, et à euh, après ça change, tu vois. Bah Là, c'est à peu près pareil. on a l'impression qu'il y a des manches, et que ils il changent des rôles, en fait, et qu'il voilà, il y a une nouvelle zone euh, avec un nouvel objectif, et... Euh... Enfin donc c'est toujours le même objectif d'ailleurs depuis le début, c'est trouver le trésor, bon, c'est juste la prochaine étape, quoi, et, et c'est un peu bizarre en fait. Ouais, bah si et... on prend la trame vraiment principale de la quête de trésor, ça aurait pu être très cool comme film. Vraiment oui. très très cool. Mais, franchement, mais... ils auraient pu faire un truc, toi. tu vois, je parlais de trucs le... qui est... Genre, ils sont complètement pétés, tu vois, ils vont dans le sens qu'ils sont ab... qu font s'abuser. T'as plein d'autres films où c'est le cas, tu prends mmh. Jeff Bond par exemple, mmh. Jeff Bond c'est pareil, c'est abusé, mais c'est bien fait. Euh, c'est bien fait, donc s'ils avaient fait ça un peu euh, sous forme d'un geste bond avec euh, côté un petit peu côté espionnage un côté aventure, un peu plus exploration ça aurait pu vraiment marcher je pense, ouais peut-être Et euh, j'espérais que ce soit ça, je me disais bon, c'est un film tiré de jeu vidéo il y a toujours la petite malédiction derrière donc euh, on sait que euh, on sait que ce sera pas ça quoi. ouais, c'est clairement dommage de ce point de vue là en termes de mise en scène, alors je sais que tu avais tout de suite envie d'aborder un point qui tient à cœur, c'est les références. Les références. Y a dans le film. Les références, c'est peut-être un des points qui, je pense, sur lequel tu vas être beaucoup plus euh, réf... bah, justement référencé que moi, parce que pour le coup, là, je t'avoue que les trois quarts des références, hormis celles sur Naughty Dog dans la malle, il y a beaucoup de ouais. références qui m'ont échappé dans le film. Alors, il y a des références au jeu, forcément. Typiquement, le film, y commence c'est le, le, le même, le même euh, la même scène que le teaser c'est-à-dire qu'il est n'attendrait qu'est euh, accroché à un conteneur dans un avion euh, dans le vide et ça c'est clairement une référence par exemple je crois que c'est une 3 où tout au dé, tout début on commence on est dans un wagon de train qui a déraillé dans le vide et on, les wagons sont en train de se détacher ils tombent dans le ravin et on doit remonter c'est exactement pareil donc euh, ça, c'est clairement un clin d'œil effectivement à la licence. Ce qui, pour moi, du coup, quand je l'ai vu, ne n'a pas fait écho tout de suite mmh. et j'ai pensé qu'il y avait eu un problème de montage et que clairement, ils se sont dit le film est trop mou, mettons cette séquence-là au début. Mais c'est vrai qu'avec cet aspect-là, mmh. ça semble beaucoup plus cohérent. Dans ce voilà, cas. ça, c'est plus le fan service en fait. Après, il y a des petites références aussi, il y a des films, bah, genre où, par exemple, au Goonies, le, le fait qu'ils qu trouvent un bateau abandonné dans une grotte, ce genre de choses. Il y, oh, y a ça, il oui. y a bah, un petit peu Indiana Jones aussi, le... on en parlait tout à l'heure fait qu'il soit dans une ville très connue, Barcelone, et que dessous, il y a un, tout un complexe archéologique qui n'a pas découvert. Ça, voilà, est, on, ça on est vraiment, vraiment. sur l'archétype parfait du, du oui. film d'aventure, au delà d'Indiana Jones que tu cites très bien, c'est ce qui a toujours fait partie mm. de ce cinéma là, même si tu remontes aux années 50, même 40, les films d'aventure qui se passaient dans, ces, dans, ces, dans ce genre là en fait, ils avaient toujours cette idée de foot sous une ville où tout le monde vit mm. son petit quotidien l'endroit que personne n'a exploré depuis 500 ans mais là, là du coup c'est pas convaincant parce qu'il y a Clairement des ouvertures par exemple justement vers l'extérieur, genre un moment ils sont à la fin dans l'espèce de salle où ils pensent trouver le trésor et l'autre il est avec la bougie d'égout. Euh ça va Attends je te passe un truc là. C'est bon tu l'as Ouais ok. <rire> C'est vrai que oui. C'est vrai qu'honnêtement ça peut vraiment faire sortir du film parce qu'on se dit attends mais ça veut dire que si quelqu'un fait tomber ses clés en fait là, juste à côté de cette fontaine, en fait il découvre le trésor. Non mais même comment <rire> ils ont construit la putain de bougie d'égout quoi. Ouais. Pourquoi parce ce que la salle juste avant il y avait une rêve partie c'est pas faux, c'est pas faux. En fait, c'est le gros problème de ce film. C'est que moi, ça m'a fait penser. Je sais pas si tu te rappelles un peu. On, avait, on aurait eu l'impression presque de se retrouver dans le. Dans le tout dernier Tomb Raider qui était sorti, tu sais, qui était développé par, euh, par Eidos, je crois. Non, c'était pas Eidos à la base qui avait le... Si c'était Eidos qui avait à la base la, la franchise. c'est celui où, en fait, tu te retrouvais dans des endroits qui étaient complètement random, où, genre, tu devais faire l'aventurière, mais dans une boîte de nuit, euh, dans les égouts de Paris. Mm. En fait, t'as vraiment cette sensation-là que, genre, ils se sont dit, « Eh non, mais ça serait rigolo que là, euh, par exemple, le temple, en fait, il se trouve dans une rave-party un peu underground. Ouais, » Sauf qu'en fait, dans ce cas-là, s'ils construisent des trucs à cet endroit et qu'ils les laissent intacts bah, ils doivent se douter qu'il y a quelque chose derrière. Puis quand ils ont voulu faire la cloison en fait pour le bar, bah il y avait ouais, forcément ouais. un truc derrière. Et, et, et c'est là que tu te dis, c'est fun, ok. Sur l'instant, c'est marrant. Mais comme le montre aussi bien Nico, en fait, dès que tu réfléchis un peu, tu te rends compte que les trois quarts de ce qui sont mis en scène ici ne sont jamais réfléchis pour avoir une cohérence par rapport à ce qui est montré à l'image. C'est juste du fun pour du fun. Parce que tu vois, dans Indiana Jones par exemple, il y a. Euh, alors je me rappelle, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est la dernière croisade. Il rentre dans une, je crois, une église ou une bibliothèque à Venise et il défonce, le, il fracasse le sol. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va casser un sol qui est très ancien, donc forcément, il n'y a pas eu de construction avant. Donc là, ça, c'est, cohérent, on va dire, c'est cohérent. Mais là, non, pas du tout quoi. C'est, enfin, je, je pense que c'est, ils ont voulu. Euh, je ne sais même pas s'ils ont voulu faire un hommage à Indiana Jones. Non, sans, je pense qu'ils ont... En fait, il ne faut, faut pas se voir la face. Je pense que Ruben Fleischer s'est vraiment dit, en termes de pure mise en scène, il faut que ça soit fun. Donc, mmh. qu'est-ce qui est fun C'est de faire en sorte que les personnages aille de situation en situation de manière le plus incongrue possible, pour faire en sorte que justement, il y ait ce côté un peu dynamique et, et drôle et amusant qui va porter le film. Et clairement, là-dessus, c'est indéniable, il s'en sort bien là-dessus. Dès la séquence d'intro, comme tu l'as dit, qui au-delà de sa référence est très bien faite et amène une vraie tension dès les premiers instants, il y a vraiment ce côté fun qui est présent tout du long du film, par le biais des décors, par le biais de l'ambiance, par le biais de tout ce qui est mis en place devant nous. De toute façon, il y avait. C'est clairement qu'en point de la réalisation, il y avait déjà un cahier des charges qui était pondu déjà par toute l'équipe marketing. Il disait alors, faudra qu'il fasse ça, faudra qu'il y a ça, faudra qu'il y a ça, faudra qu'il y a ça. Ok, je fais comment du coup mon film avec tout ça Voilà. Et je pense qu'effectivement, pour, que pour un réalisateur, c'est le genre de film qui est ultra challenging en fait, parce que il doit faire un. Euh, ils doivent exaucer un petit peu tous les caprices justement de l'équipe marketing qui va leur balancer des trucs complètement éclatés au sol <rire> pour que ça se vende, pour que le film fasse des entrées, pour que ça fasse du fan service, tout ça. Et en fait, bah. Ouais, par contre, t'auras un budget euh, comme ça. Hein. Ouais, non, mais c'est Après, je pense qu'en termes de budget, ils avaient quand même du budget parce que. Je pense que c'était confortable, mais visiblement, mmh. le film a eu tellement de. de entre guillemets de aventures, ouais. je crois qu'à la base le budget qui était prévu qui était quasiment de 200 millions de dollars a été vraiment réduit à la baisse et je crois que là on ouais. est à peine sur 150 Mais 140 millions voilà. de dollars il n'y a, y a aucun moment en fait où en termes de faits visuels tout ça ça fait cheap quoi c'est bien fait de bout en bout mais voilà, c'est juste l'histoire en fait. Quoi. Et après, il y a un point que je voulais aborder que tu as déjà très bien évoqué au début en parlant du fait qu'on est devant une cinématique géante. J'ai constamment eu la sensation que la plupart des scènes d'action ou la manière avec laquelle les scènes d'action étaient captées, c'était un peu comme si on mettait en scène un QTE. Dans le sens où tous les trucs que fait Nathan Drake à l'écran sont des trucs que ferait un personnage s'il si réussissait un QTE. C'est-à-dire les moments où il grimpe au-dessus des balustrades, où il arrive à faire un petit paf-paf, jump, et puis etc. Mmh. t'as envie de dire, ok, c'est hyper classe, mais personne ne fait ça. Tu t'attends presque à, à ce que l'image ralentisse un petit peu au moment où l'action t'est portée le temps de Ah, attends, sur la ça a cuté. Putain, allons, ma manette, elle est là. Triangle. Ah, merde, c'était carré. Oh. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'ils se sont presque rendus compte de ça lorsque tu arrives vers la fin et que euh, Nathan Drake se pète complètement la gueule toutes les deux secondes. Genre il se prend un truc, il s'éclate la gueule, il se prend une... Mm. Il, il menace de se prendre un boulet au niveau de l'entrejambe, enfin, que des trucs comme ça. Et, et... au moins il s'en sont rendu compte, au bout d'un moment. Parce que mm. vraiment, s'ils avaient continué à faire un personnage qui passe son temps à être capable de sauter à gauche et à droite, de faire la souris, de pouvoir... Ouais, ou, ou, surtout ou. que le mec, il, au début, il fait vraiment euh, un, peu, un peu fragile, tu vois. Il y, a, il y a genre il y a le Hollandais qui arrive... Euh, euh, je comprends pas ce que tu dis. Et pareil, il le fait voler à l'autre bout. Et après, il défonce les mecs, il les prend, il a 1 contre 5, euh, il les défonce tous comme ça. Euh, ouais, donc, Ok, genre il a, il a, il a pris, il a pris le, le kung fu, euh, il est dans la matrice, il a il s'est fait appeler le kung fu dans la tête, je sais pas. mais c Encore une fois, le bizarre. côté fun. Le côté ouais, ouais. fun, je pense que vraiment Ruben Fleischer s'est dit Ok, je sais très bien que je n'ai aucune cohérence à mettre en scène ici, faisons quand même un truc fun. Parce ah que non, sinon, je sais pourquoi, c'est parce qu'il a looté le holster là sur le, le méchant. là. <rire> il dit <rire> Eh, ça y <rire> est, mon costume il est fini. <rire> il, a, il, je a peux être badass. il a gagné des XP derrière. <rire> plus, plus 50 en charisme, plus 50 en force, <rire> plus 300 en badassitude. <rire> Et maintenant, ça va chier! Ah non, mais c'est quasiment ça, apparemment. Hein, c'est impressionnant. Oui, bizarre. Casting! Casting. Allez, parle-nous de Tom Holland. <rire> je pense que c'est un bon acteur, en fait. Mais pas du tout pour ce rôle, quoi. En fait, c'est ce que je t'évoquais en dehors de la vidéo. Pour moi, on est typiquement sur un film de studio créé pour un acteur. On n'est pas dans l'optique de vouloir rendre parfaitement hommage aux jeux vidéo, mettre en avant les qualités intrinsèques de celui-ci, construire un récit qui va parfaitement faire plaisir aux fans et en même temps réussir à construire un œuvre de cinéma qui va, entre guillemets, épouser ses références. Non, on est sur un film fait par des producteurs qui se sont dit... Et dis donc, le petit jeune là qui joue dans les Avengers, euh, euh, là, euh, Tommy euh, Hollander, non, euh, Tom Holland, oui, lui, vous le mettez dans le film, et puis ça va vous être. Vous mettez Spider-Man, et puis voilà, c'est bon. Non, hein. mais c'est Les jeunes, ce ils, ils se aiment se bien Spider-Man. Non, mais c'est limite ce qu'ils se sont dit, parce et que qui... pour moi, c'est il, il, un bon acteur, utilisé uniquement ici pour. Le fait qu'il soit au Molland. Non. Et euh, fish, je pense qu'il y, y a aussi un, un lien avec tout le côté PlayStation. Parce qu'apparemment, il y a un studio PlayStation en fait, qui produit du coup, des films. Tout à fait. Ça fait super bizarre d'aller au cinéma et de voir un logo PlayStation euh, apparaître. Avec God of War, euh, voilà, comme euh, ça. The Last of Us. Tout ils, tout fait fish, logo, ils ont fait un petit logo PlayStation un peu à la Marvel. On voit tous les personnages, le, le Sackboy, tout ça, le God of War, etc. Kratos, et puis après, PlayStation Studio. Ok, c'est surprenant, ouais. c'est Il y a eu un duo à ça à ce moment-là et tout le monde qui est en mode ok, <rire> comme ça. Ok, alors attends, elle est où la manette Elle est là, non, et elle n'est euh... pas là. <rire> et, et du coup, il y a, alors j'ai perdu le fil de mon idée. Mais je pense qu'il y a vraiment cette ouais. Effectivement, studio, ouais. il y a, sur, on parle de la PS5, il y a le jeu Spider-Man qui a très très bien marché. Spider-Man, Tom Holland, voilà, PlayStation. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est quand même grâce au succès des Spider-Man de Tom Holland que sur la PS5, euh, le Spider-Man, qui était dans les jeux vidéo, qui était beaucoup plus vieux, est devenu un petit miné. Mm. C'est par le succès, justement, de Tom Holland au cinéma. Et aussi, comme par hasard, je crois qu'ils ont sorti une version remasterisée de tous les Uncharted sur PS5. Oui, comme par, comme, voilà. par comme par hasard. Comme par hasard. Ah. <rire> Serait-ce un complot non, mais ouais. Mais après, le reste du casting, franchement, est pas trop mal, mais il faut bien mmh. avouer que je trouve qu'il y a des acteurs qui servent à rien. Antonio Banderas, par exemple, est complètement sous-exploité. Ouais, bah, c'est pour dire, il eh, y a Antonio de Banderas, regardez. C'est mmh. ça, mais alors que c'est un super acteur, qu'il est extrêmement doué, mais alors vraiment, ici, il est utilisé juste le strict minimum. marque Mark, qui est Mark Wahlberg, est eh bien, parce qu'il fait du Mark Wahlberg, Il ne fait pas du, du, du Victor Sullivan, quoi. Mmh. Il fait vraiment du Mark mmh. C'est Après, ça passe, c'est bien. Mais encore une fois, on est sur le même problème que Tom Holland, c'est-à-dire qu'il ne joue pas Nathan Drake. Et là, il ne joue pas Victor Sullivan, ouais, ça, il ouais. joue Marky Mark. Ouais, c'est ouais. très perturbant. La, la seule, les seuls qui arrivent à peu près à s'en sortir, je trouve, c'est Sophia Ali et Tati Gabriel dans les rôles de Chloé et de Braddock, de mm. Joe, qui, qui sont bons elles sont bonnes toutes les deux. Elles sont vraiment bien, elles arrivent bien à porter leur perso et elles y apportent un côté quand même assez fun, je trouve. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas extravagance, pas bah non plus les meilleurs interprètes du monde, mais je trouve qu'elles apportent vraiment un côté fun aux deux personnages. Mmh. Notamment Tati Gabriel dans le rôle de Joe Braddock, je la trouve vraiment euh, extrêmement badass, bon hyper caricatural. Oui, bien sûr. C'est abusif, mais ça se tient, mmh. ça se tient. C bah après, ouais, c est... C est un... En fait, j'ai l'impression que c'est un... un casting d'acteurs qui sont charismatiques et qui peuvent porter des persos et du coup, mais ils ont inversé les rôles en fait. ils, ils ont, ont inversé les rôles tu vois, c'est ça ils ne ouais. sont pas dit, eh hey, on va prendre des acteurs qui seront capables de se fondre dans la peau des personnages, c'est non on va prendre des acteurs qui sont capables de faire les acteurs et du coup on va les laisser en roue libre à l'écran, ça peut marcher hein, mais c'est ça donne pas un uncharted quoi, ça donne un, un film d'aventure cool et fun auquel il faudra presque enlever l'étiquette uncharted pour que ça soit vraiment un peu plus libre je pense, ouais. c'est paradoxal euh... et encore ouais t'as raison, je suis pas sûr que ça suffirait ouais. Je suis très convaincu, en fait. Ouais, non. Oublie cette idée. C'était une mauvaise idée. Peut-être que dans le Charter 2, il y aura un autre Nathan Drake qui sera... Ah, parce que toi, tu, tu pars direct sur le fait qu'on va se taper un deuxième. Bah, attends, il <rire> y, y a des scènes post génériques où oui, il se passe sûr, des choses. Ouais, J'avais oublié. <rire> où on fait des clins d'œil. <rire> on fait des clins d'œil. Wink, wink. Non, ouais. Oui, c'est vrai que oui. Ils ont déjà prévu. what ne disons pas ça, parce que Dragon Ball Evolution, rappelons tout de même qu'ils avaient une scène post-générique aussi, hein, ouais. qu'ils y croyaient Je J'ai pas hein. vu celui-là et je suis content de C'est bien. Je pense mmh, que j'ai rien raté. Ouais, non, non, tu n'as rien raté. Mais donc, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce Uncharted. Qu'est-ce que tu en retiens à la fin Pas grand-chose, en fait. Allez, c'est fait. Bonne soirée. Au revoir. <rire> Abonnez-vous, mettez la cloche. <rire> non, mais oui, t'as raison. En fait, c'est terrible, mais c'est ce que je te disais en intro. Je pense que c'est un film qu'on aura oublié demain. Ouais. Et tu le disais toi-même, t'as presque déjà oublié des trucs euh, du film quoi, t'as enfin... Ben, disons que je fais un petit effort parce que j'ai vu le film hier donc il fallait quand même que je, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui on va dire. Mais c'est un peu comme le bac à l'oreille, tu vois une fois que tu l'as passé après t'en as plus besoin, t'oublies quoi. Enfin, bon, euh... <rire> c'est pareil quoi. Euh, je veux dire, Elle euh... est merveilleuse cette phrase. <rire> non mais en un sens tu as complètement raison, on est typiquement devant l'exemple du film qui est sympa sur le moment, mais où honnêtement on l'aura vite oublié et où on gardera pas grand chose en mémoire, c'est... Voilà, si tu veux passer un bon moment, tu vois là, tu vas au cinéma, tu vas, là, il, il y a un peu, un, dans le multiplex, c'était la plus grande salle, donc grand écran, son Dolby Atmos et tout, c'était cool, tu vois. Mais, enfin, euh, voilà, c'est comme faire un tour de manège, j'ai envie de dire un peu, quoi. C'est sympa sur le sorties, moment, mais... Voilà, et même, si vous voulez le regarder, après, il sera peut-être sur les plateformes Netflix et compagnie, vous pouvez le regarder en mangeant une pizza, euh, ou tranquillement, c'est pas, pas un film qui demande trop d'attention, quoi. C'est clair. Oh, ben le cerveau, voilà. c'est un petit peu, euh... bon, t'as bien travaillé aujourd'hui tu te poses à côté, tu vois, <rire> tu regardes le film, t'es là, t'es content, À la fin, bah, tu vas te coucher, puis c'est fini quoi. Ouais. Ah bah je pense que tu as bien résumé. Mmh. Mais après ça reste sympa dans une salle de cinéma, une chartaine de rebelles. Oh, ça culturelle. reste sympa dans une salle de cinéma. Mais je pense que, ouais, clairement, tu regardes chez toi, tu, tu vas vite zapper ou tu vas vite faire autre chose à côté quoi. C'est le gros problème. Ou alors jouer aux jeux vidéo. Effectivement, ouais. Voilà, je, je pense que ce sera le, le mot de fin. Essayer de choper une PS5, pas au scalper, parce que euh, c'est des arnaqueurs. Mais euh, voilà, vous demandez à un pote qui a une PS5, vous lui empruntez, vous mettez une Shirthead, ou même la, la vieille PS3, la PS3, a... je les ai les... tous sur PS3, il y a les trois premiers, et les trois premiers euh, sur ça marche PS3 très bien sur PS3, voilà. très, très et franchement, ouais, ça, vous allez passer un bon moment, bon, ça durera un petit peu plus longtemps que le film, vous en retiendrez peut-être un petit peu plus, et, et vous en aurez pour votre argent un vrai pas votre agence, plutôt qu'une PS3, maintenant ça vaut que dalle quoi. Exactement, <rire> voilà, ce ça sera voudra, le conseil vaudra, de fin de vidéo. Ça vaudra, cher, <rire> ça vaudra cher dans 10 ans quand ce serait considéré comme console rétro, mais là Exactement. pour le moment les PS3, il le moment... euh, y en a la peine, il est, même il les donne des fois quoi. Exactement, Donc, euh, votre euh... investissement sera rentabilisé. Merci mon cher Nico d'avoir participé bah, à cette vidéo. Merci de l'invitation comme d'habitude. Bah, tu sais bien que comme d'habitude c'est un plaisir de pouvoir parler avec toi et surtout d'entendre tes vannes. <rire> ça, ça, c'est priceless à chaque fois. <rire> Et on va dire aux gens de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera pour parler ici de films, bien évidemment. A plus. Salut. Est-ce que tu crois que Tom Holland va venir euh, ici pour nous engueuler Un peu comme il, va, comme il fait des promos avec McFly, et Carito, Alors, avec Mastuie. Alors il est venu à Paris, au Rex oui. pour et regarder les films. Et il a fait des vidéos avec tous les youtubeurs. Pour... Mais il est resté que pendant 30 minutes. Exactement. C'est-à-dire ben, Les est... 30 premières, je le <rire> moment où c'est fun, quoi. Ouais, ouais. <rire>